Dans cette vidéo, nous allons présenter et illustrer les différentes positions relatives de deux droites. Par définition, une droite est un ensemble infini et rectiligne de points. Une droite est une ligne dont l'image est celle d'un fil tendu. Voici aussi le premier postulat d'Euclide, qui est au fondement de la géométrie étudiée au collège, et qui dit que, par deux points distincts, passe une unique droite. Fort de ces deux hypothèses, abordons l'étude des positions relatives de deux droites. Commençons avec les droites séquentes. Par définition, deux droites sont dites séquentes si elles ont un unique point en commun, appelé leur point d'intersection. Dans cet exemple, les droites D et D' sont séquentes au point A. Autrement dit, A est l'unique point en commun aux droites D et D'. On dit que A est le point d'intersection de ces deux droites. Parmi toutes les situations de droites séquentes, on distingue le cas particulier des droites perpendiculaires. Par définition, deux droites sont dites perpendiculaires si elles sont séquentes en formant un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Dans cet exemple, les droites AB sont perpendiculaires en A. Cela se note avec le symbole suivant. Sur le dessin, l'angle droit se code avec un petit carré. Poursuivons avec les droites concourantes. Par définition, des droites sont dites concourantes quand elles sont toutes séquentes en un même point. L'adjectif concourante est utilisé à partir de trois droites. Sinon, on utilise l'adjectif séquente. Dans cet exemple, les droites AB, AC et AD sont concourantes au point A. On dit ici que A est le point de concours de ces trois droites. Terminons avec la notion de parallélisme. Par définition, deux droites sont dites parallèles si elles ne sont pas séquentes. Cela amène deux situations. Premièrement, soit elles n'ont aucun point en commun, auquel cas les droites sont dites strictement parallèles. Et l'on voit dans cet exemple que les droites D et D' sont strictement parallèles. Elles n'ont aucun point en commun, même si on les prolonge. Et une deuxième situation, si les droites ont au moins deux points en commun. Auquel cas, les droites sont dites confondues en vertu du premier postulat d'Euclide. Et on voit dans cet exemple que, comme les points A, B et C sont alignés, les droites A, B et AC sont confondues. Ces deux droites ont en fait une infinité de points en commun. Ces deux droites sont bien parallèles, égales, donc confondues. Voilà ce qui pouvait être dit sur les positions relatives de deux droites, et qui sera utile pour l'étude des configurations géométriques au collège.